Bah moi, je suis toujours aussi fan, du, de, euh, finalement, de la présentation du bouquin. Vincent, c'est quand même toujours extraordinaire. Enfin, j'aime beaucoup la musique d'accompagnement. On, voilà, on va en faire un jingle. Tiens, nous ne <rire> sommes pas tout seuls. Voilà, bonjour à tous. Voilà, chacun, bon, c'est… Mais par contre, il y, y a des déserteurs, hein. alors je ne sais pas s'il y a un phénomène de grève euh, ou quelque chose comme ça, je sais pas, ou euh, il y avait peut-être un apéro de prévu ce matin. <rire> Donc finalement, on ne devrait pas faire des replays, parce que finalement, après, chacun dit « oui, mais j'avais autre chose à faire, je viendrai en replay, mais, mais quand on nous fait de notre participation directe, quoi ». Voilà, et ben nous voilà, 12h15, 12h15. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Merci de nous rejoindre pour cette cet ultime épisode donc qui est qui va clore un peu notre notre saison. Mais bon, notre première saison, j'espère en tout cas. Voilà. Et bonjour François. Et donc, bonjour à tout le monde. Ben, maintenant, je pense que vous en avez l'habitude, donc ben, merci en tout cas pour euh, voilà, votre présence à ce webinaire InfoRisque avec notre rendez-vous maintenant habituel avec les midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors ce nouveau format vient bien entendu en complément des podcasts, articles que je vous invite à suivre sur le site d'inforisque.fr, y compris d'ailleurs les rediffusions que vous retrouverez au niveau des, des, des webinaires. Alors, surtout, un petit rappel, n'hésitez pas à consulter également, visiter notre marketplace parce que vous y trouverez des solutions, donc des produits, des services pour vos problématiques en gestion de risque pro. C'est important de passer par là parce que cette marketplace du, sur InfoRisque bah, nous permet d'avoir un modèle économique viable et de pouvoir vous offrir et bah, ces webinaires, euh, je dirais, totalement. Gratuit, et pourtant, ça coûte quand même quelque chose de préparer ces émissions. N'est-ce pas, Vincent vrai. Alors... <rire> Donc, pour aller tout de suite... Euh puis bien sûr vous retrouverez par exemple le, le livre de Vincent Beau n'est-ce pas que vous avez qu'on montre là la, la QVT, en finir avec les conneries parce que de toute manière si après ça parce que j'avais cet échange avec Vincent Beau d'ailleurs euh, je vais lui pr préparer cette petite surprise parce que là aujourd'hui c'est on, on est détendu c'est des questions réponses donc euh, voilà la petite surprise bah c'est que euh, j'ai été très étonné euh, Vincent d'apprendre finalement bah que le livre ne se vendait pas tant que ça c'est-à-dire que ce n'était pas, euh, pas le, le, le, le top des ventes, n'est-ce pas euh, la, la ruée vers ce livre. Eh bien, permettez-moi de vous dire, Vincent, que je ne comprends pas qu'aujourd'hui, avec un sujet aussi important que ça, et pas que finalement, vous avez pris soin quand même de mettre, de mettre par écrit 400 pages, et 400 pages riches quand même de, de, de méthodes, d'analyses, et c'est quoi ces 25 ans quand même d'un professionnel qui, qui, qui met les, les, les, les bonnes méthodes pour les remettre en place, pour faire avancer un sujet. Euh, cher ami auditeur, euh, allez, jetez-vous sur ce livre. <rire> enfin, jetez-vous. Euh, malheureusement, parce qu'avec mon fond d'écran, on voit pas avec… Euh, mais j'ai à noter, il n'y a pas aujourd'hui, ce, ce, ce livre est totalement à donc si… Voilà, si on veut faire avancer un tel sujet comme ça sans le lire, bien sûr, on est très content que vous écoutiez les webinaires, mais achetez le livre parce que sans ça, euh, voilà, il va vous manquer quelque chose d'essentiel. De, voilà, Merci un... François pour euh, le petit message. Alors, euh, ce n'est pas qu'il ne se vend pas parce que pour euh, un, un livre qui vient d'un petit préventeur de province comme moi, ça fait, euh, on en est aujourd'hui à presque 600 exemplaires, mais c'est vrai que quand on compare avec la littérature, euh, c'est pas le Nobel hein, euh, non plus donc merci beaucoup pour le mettre en avant comme ça François et euh, de façon aussi spontanée je m'y attendais pas donc ça me touche encore plus bah ben voilà, c'est quand même. Mais mais c'est parce que c'est essentiel. On fait pas. On, il est il est important, bien sûr. L'audio est important parce que ça permet de de recadrer quelques concepts, d'avoir ces échanges qui sont qui sont absolument nécessaires. Puis on a parlé d'écoute, n'est-ce pas Puisque on a posé le mm -hmm. euh, l'écoute comme élément est, essentiel. Donc euh, s'écouter les uns les autres est quand même. Euh... Écoutez, c'est toujours important, surtout quand, le, quand ce sont des gens qui ont quelque chose de plus intéressant à dire que de ce que moi, je vais à dire. Mais bon, ça, c'est <rire> un autre chose, c'est un tout à fait personnel qui me regarde. Euh, par contre, donc, pour aller directement quand même, donc, dans ce dernier épisode, euh, ben, finalement, on vous donne la parole, hein, ce, ce webinaire, et pour vous. Mmh. Alors, alors oh, merci Nathalie. Nathalie est, est encore au... Est encore au euh, Présente au rendez-vous, ouais. rendez n'est-ce pas Avec le livre est top, foncé Voilà, alors donc, je ne suis pas le seul à partager quand même cet avis sur le livre Vincent. Mmh. Voilà, donc, donc j'en étais que vous avez donc euh, la parole. Euh, je vais commencer quand même pour cette, euh, bah, pour la, la, la première question. Alors, cette première question, Vincent, a, vous avez parlé de la méthode PQST. C'est quoi ouais. cette méthode donc, si je comprends bien, François, c'est vous qui prenez l'initiative de la première question euh, aux je auditeurs prends totalement, <rire> Je prends totalement le, <rire> le, le parti de… Voilà, je, je joue le fait que, effectivement, j'ai le micro, je le prends, je le garde. Vous avez raison, on n'est jamais mis servi. Le temps, quand vient. même, <rire> euh, petit rappel, quand même, effectivement, Vincent, vous avez raison. Euh, vous avez donc en bas, hein, je vous rappelle qu'en bas à droite, vous mmh. avez ce petit pictogramme avec euh, le point d'interrogation, cliquez dessus, posez votre question et on va les reprendre après et je les poserai directement les posera directement à Vincent pour qu'il puisse y répondre. Voilà. Oui, ben, François, je vais y répondre de suite, juste un petit préalable, euh, moi aussi, ça me fait quelque chose de savoir que c'est euh, le dernier webinaire de la série où, euh, François, vous m'avez contacté euh, suite à ce livre que vous avez montré, et vous m'avez dit, Vincent, euh, je refuse de faire un, un podcast de une heure sur ce livre parce qu'il euh, y a trop de matière à échanger, et euh, ben, c'était tout au début. Euh, les gens qui, tout au début, euh, ont cru euh, en l'intérêt d'aller euh, ben, débattre euh, de son contenu il n'y en a pas eu tant que ça. Et donc voilà, François, euh, c'est d'autant plus euh, un moment important pour moi qu'il euh, clôt une aventure qu'on a scellée ensemble sans du tout se connaître et qui, euh, qui me réjouit profondément. Donc, je, je vous en suis, euh, François, euh, très reconnaissant. Et je préfère le dire maintenant que vite fait, à la fin de ce, de ce webinaire, aussi à vos équipes, à Gavin, à Alexandre qui euh, bah, ont toujours été euh, trop pro pour euh, permettre euh, cet échange libre, gratuit, et même disponible en replay. Donc ça, euh, François, merci pour tout, euh, du, très sincèrement. Allez, donc on y va. Allez, on y va le va. temps on est va. compté. PQSET, voilà. c'est quoi Alors, PQSET, ça répond à un besoin. Alors, on va déjà dire pourquoi, avant de dire ce que c'est. PQSET, c'est une méthode qui répond à un besoin. J'ai trop vu de préventeurs venir vers moi en me disant, le chef d'entreprise, on lui a proposé des mesures, mais il n'en veut pas. Euh, ça coûte trop cher pour améliorer la santé des salariés, et il n'en veut pas. Et euh, voire même certains, avoir un certain cynisme quoi, en disant « ouais, de toute façon, euh, la santé des salariés, c'est toujours dans les paroles, c'est jamais dans les actes, ça ne l'intéresse pas assez, etc. » Moi qui suis chef d'entreprise aujourd'hui depuis 12 ans, euh, ça m'a toujours euh, coaché de voir qu'on faisait ce raccourci entre « comme il n'investit pas, c'est que ça ne l'intéresse pas. » Si c'était aussi simple, ça se saurait. Et donc, ça répond à ce besoin euh, d'arrêter... De, de, de laisser les préventeurs coincés dans leur sujet santé au travail. Parce que quand on ne parle que santé au travail pour changer le travail, on se prive de deux choses. On se prive d'une part de moyens d'action pour obtenir ce que l'on demande, puisqu'on ne parle que de santé au travail. Et on se prive d'autre chose, c'est on se prive, et ça c'est tout aussi important, de l'obligation qui doit être la nôtre de s'assurer que la mesure qu'on propose pour la santé des salariés ne va pas s'opposer à une mesure que le chef d'entreprise doit respecter sur les autres champs de sa responsabilité. Je vous cite un exemple simple, hein. moi j'ai eu, euh, quand j'étais à la CARSAT, on a eu parfois hein, des contrôleurs qui exigeaient dans les locaux euh, euh, agroalimentaires de mettre en place des sols rugueux pour que les salariés ne tombent pas, parce que c'était un type d'accident du, du travail très fréquent, totalement au détriment, les exigences qualité qu'attendaient les vétérinaires qui ont fait même une fois fermer un établissement, c'était une boucherie, qui avait mis ses sols antidérapants ils l'ont fait fermer administrativement parce que, oui, elle protégeait la sécurité, la santé des salariés, mais elle s'opposait totalement à la santé des consommateurs puisqu'elle dégradait les conditions de nettoyage et donc euh, augmentait le risque d'infection. Donc, vous voyez, c'est ça en fin de compte, c'est les deux pourquoi de la méthode. C'est un, se donner des moyens supplémentaires, on va vite l'illustrer, et deux, s'assurer qu'on ne règle pas un problème chez nous dans le domaine santé au travail en en créant un problème chez les autres, quoi. par exemple la qualité, euh, la qualité des produits pour les clients. Donc ça, cette méthode c'est ça. Donc elle repose toujours pareil François, c'est toujours, vous m'avez entendu dire ça pour tout, je vous ai parlé d'approche globale de la santé, je vous ai parlé aussi d'approche globale des situations de travail, Eh bien cette méthode elle repose sur ce besoin que nous avons tous d'approcher globalement, la responsabilité de l'entreprise parce que l'entreprise n'a pas que la santé au travail comme champ de responsabilité auquel elle doit euh, répondre quoi. et donc pour pouvoir faire ça et eh bien j'ai créé quelque chose d'hyper simple en fait c'est que j'ai dit à tous les préventeurs je leur ai dit euh, il y a deux types d'arguments de, qui permettent à l'entreprise de décider, on croit qu'il n'y en a qu'un c'est faux on croit qu'il n'y a que l'argent, c'est tellement faux si une entreprise n'investissait que sur l'argent ça se saurait donc, évidemment, c'est un déterminant très fort, hein, combien j'investis, combien, combien je rapporte, mais nombre de décisions que les entreprises prennent sans jamais savoir si elles vont gagner de l'argent, euh, voilà. quand une entreprise refait son site internet, elle ne le fait le pas parce qu'elle a un retour sur investissement sur la table, ce n'est pas du tout vrai. Quand elle change son logo, euh, ce qui coûte extrêmement cher pour les grosses boîtes, euh, c'est absolument faux, ce n'est pas parce qu'elle sait qu'elle va gagner tant d'argent par rapport à ce qu'elle investit dans tant de temps, c'est faux, voilà. ce sont des raisons supérieures. Donc, il y a deux types de raisons, que j'ai synthétisées comme ça, qui permettent à l'entreprise d'éclairer sa décision. Premièrement, des raisons financières, c'est certain. Donc en gros, c'est le rapport entre le coût et euh, le, le gain. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est des raisons financières. Et il y a une deuxième famille de raisons, ce sont les raisons qui préviennent l'entreprise d'un certain risque. Ce sont des conséquences non financières. Par exemple, c'est ce qu'a fait euh, France Télécom quand euh, elle a décidé de s'appeler Orange. Ce n'était pas pour gagner de l'argent en tant que tel, il n'y avait pas de, de chiffrage du plus et du moins, mais par contre, elle s'est dit, avec ce qui nous est arrivé, on ne peut plus porter le même nom parce qu'on a un risque, voilà, une menace, pour le dire autrement, importante, de constamment euh, de perdre tous nos clients qui vont associer l'entreprise à un endroit où on a fait mal aux gens. Donc voilà. Il y a deux types d'arguments. Et parfois, c'est les arguments euh, du juste bas. Une seconde, Vincent, par contre, Gavin si tu peux nous envoyer par contre peut-être la, la, la diapo sur le. Alors, voilà, juste merci. avant de l'envoyer, avant de l'envoyer, ah. pardon, je ne voulais pas <rire> l'appeler avant de, de, de, de cadrer tout le monde dessus. D'accord. Donc, mais ce n'est pas grave maintenant, elle est là. Mais donc voilà. Donc, deux types d'arguments. Bah, voilà. Maintenant, euh, c'est vrai que François ça l'illustre bien, comme ça, on avance ensemble. Dans le les arguments financiers et les arguments non financiers. Et oui, c'est simple. Les arguments financiers, quels bénéfices, quels coûts Les arguments non financiers, quelles sont les forces ou les faiblesses que euh, cette mesure va pouvoir générer euh, chez, euh, euh, auprès de l'entreprise Donc, ça, c'est euh, le voilà. deuxième temps. Donc, premièrement, approcher globalement les champs de responsabilité. Deuxièmement, s'appuyer sur les deux types d'éléments qui vont pouvoir décider l'employeur euh, dans, dans son investissement. Et donc, j'ai euh, mis, euh, et ça on s'est appuyé sur euh, la norme 26 000 hein, qui traite de la responsabilité sociale des entreprises, j'ai mis les quatre euh, grands champs, les cinq, pardon, grands champs de responsabilité qui sont facilement euh, assimilables à toute, euh, à toute décision. Premièrement, une décision que l'entreprise va prendre, qui va changer le travail, va avoir un effet sur sa productivité, premier champ. Deuxièmement, toute décision que l'entreprise va prendre pour changer le travail, technique, organisationnelle, va changer ou avoir un effet possible hein, sur la qualité des produits et des services. Troisièmement, sur la santé au travail. Quatrièmement, sur son impact sur l'environnement. Et cinquièmement, son impact sur les tiers. Donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je viens avec une décision santé au travail, je dois m'obliger à regarder globalement, en fait, on dit même systémiquement les situations de travail, pour savoir quel va être l'impact de ce changement sur l'ensemble des champs de responsabilité de l'entreprise. Parce qu'il est ultra probable que cette décision n'ait pas un impact totalement isolé dans le seul euh, critère qui est le mien. Donc ça permet d'avoir un regard large. Je vais l'illustrer comme ça. Euh, on avait, euh, cette, cette, cette démarche elle est venue suite à, à, à un échec qui s'est transformé en réussite. Euh, on avait, c'était dans un hypermarché, on avait vu qu'il y avait des salariés qui étaient à la poissonnerie, tout le monde connaît cet étal là, et qui se glaçaient les mains le matin pour agencer, vous savez, leur mur de glace, qui, euh, quand on a regardé comment ça se faisait tôt le matin, poussaient des bacs de glace sur deux générateurs de glace qui étaient présents dans l'hypermarché, qui étaient énormes, qui poussaient ces bacs de presque une centaine de kilos euh, sur des distances qui dépassaient parfois la centaine de mètres à la journée, pour amener la glace fabriquée à la glace euh, devant être utilisée et puis préparée, et puis qui piochait, pêlait cette glace pour la mettre sur l'étale avec des manutentions manuelles, vous imaginez bien, et qui derrière ben, faisait, euh, leur, avec des, des, des, des guides comme ça, euh, faisait voilà, le, le, la base sur laquelle allait reposer le poisson. Et donc nous on était sur ces risques, on risquait aux manutentions manuelles, risques de chute de plein pied, risques psychosociaux aussi. Parce que quand on sait qu'on va faire un boulot pareil, je vais vous dire, on n'a pas la joie au cœur. C'est vraiment une tannée, c'est dur pour soi. Quoi. Et puis, euh, voilà, tous les autres risques qu'on euh, qu qu a pu imaginer dans cette description-là. Et je, je fais une histoire très courte, hein, parce que je vais laisser la place aux autres questions. Et donc, et euh, on a un préventeur un jour, un jeune préventeur, qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que on utilise autant de glace Et ça, c'était une question fondamentale. C'était sa question, c'était de dire, mais pourquoi on utilise autant de glace Alors moi, mon idée qui était une idée, euh, ça vient de moi, donc c'était forcément limité, euh, c'était que cette glace ne soit plus transportée par bac, mais arrive directement du toit. Vous voyez, comme il y a un distributeur de toit qui tombe directement au-dessus des étals. Quoi. Et lui, il a posé une question encore plus intéressante, parce qu'il a dit, mais pourquoi il faut autant de glace Et euh, en disant ça, je, je suis allé chercher en fait, le reste de sa réponse, je lui ai dit, mais pourquoi tu poses cette question Et là euh, il produit en fin de compte son raisonnement. Et il dit, mais en fait, j'ai bien compris, il faut de la glace pour refroidir, il faut de la glace pour que ça ressemble à la criée, il faut de la glace pour que le poisson ne sèche pas. Mais il dit simplement ça, si on avait un meuble réfrigérant, le poisson serait froid, et si on met juste un petit saupoudrage de glace qui vient par-dessus, il serait donc humide, et ça ressemble à euh, une criée. Mais l'essentiel du froid produit ne viendrait pas de la quantité de glace. Et en disant ça, ben, il faut acheter des meubles réfrigérants. Et on est allé voir les enseignes, et tout de suite, elles nous ont dit... Donc l'idée était fantastique, en fait. Hein, quoi. Elle remettait en cause ouais, euh, la situation à la racine. Quoi. Et donc, quand on est allé voir les anciennes, elles nous ont toutes dit c'est trop cher. On leur a mis, ouais, dans la partie santé au travail de ce changement, on leur a mis tous les bénéfices, c'est-à-dire tous les risques qui vont être évités. On leur a même mis euh, le nombre de manutentions manuelles qui était survenu à la poissonnerie. Enfin, voilà, on leur a parlé des bénéfices non financiers. Par exemple, c'est quoi la réduction du risque juridique sur l'employeur, puisque s'il y a moins d'accidents du travail, moins de maladies professionnelles, hein, parce que je ne vous raconte pas aussi, ouais. euh, c'est une réduction du risque juridique. Ouais. Mais on était bloqué dans la case. quoi. Et la différence des deux, enfin la somme des deux avantages, euh, financiers et non financiers, ne suffisait pas à déclencher l'achat. Et c'est là qu'on est ressorti bredouille. Et c'est là qu'on a dit la grande industrie, ce n'est pas possible, c'est toujours des gens qui se foutent des salariés. Enfin, oui, voyez, toutes ces espèces de trucs qu'on dit quand on est en colère et puis qu'on est dans l'excès. Sauf qu'on n'avait pas fait notre boulot à fond. Et c'est là que le soir, j'ai griffonné sur un bout de papier, j'ai dit, mais on est con, pourquoi Parce que tout le temps que les gens passent à amener et euh, revenir avec ces bacs, c'est du temps de travail payé, et ça, ça se facture. Et là, on commence à mettre dans l'angle productivité. Tout le temps que les gens passent le soir à, la, à projeter de l'eau pour pouvoir enlever cette glace et remettre celle du matin, c'est du temps de productivité gagné. Et si on fait ce que, cette proposition-là, des meubles réfrigérés avec un peu de glace par-dessus, tout ce temps-là, on n'en a plus besoin. Donc là, on a de la productivité à mort. Qualité, ben, c'est formidable en termes de qualité, vous savez pourquoi Parce que toute cette glace, si vous avez un poisson qui sienne, si vous avez déjà vu ça de temps en temps, ben, la glace s'imprègne, donc il faut tout. là, s'il y a juste un peu de glace, on enlève, hop, celle qui est imprégnée, on remet. En termes de qualité, la maîtrise du froid est largement plus maîtrisée, C'est plus de la glace, c'est une température qui est contrôlée, qui peut être monitorée. En termes de qualité de service, tout le temps gagné pour que les, salari que les salariés passaient, hein, qu'on paye les salariés à amener, ramener et enlever de la glace. C'est du temps de conseil, c'est du temps d'achalandage. En termes de santé au travail, vous rajoutez aussi les risques psychosociaux. Pourquoi Parce que les gens se retrouvent à leur valeur ajoutée, pousser des bacs, il n'y a pas de valeur ajoutée, pelleter de la glace non plus. Sur l'environnement, François, les mètres cubes de glace, c'est des mètres cubes d'eau. Et tout ça, c'est énorme en termes d'impact environnemental et, des, et en coûts et en électricité. Mmh. C'était le premier poste électrique de l'hypermarché. Dingue. Donc là, on a mis ça dans la balance. Et en termes de tiers, c'est l'impact sur les tiers, hein, c'est ça, c'est-à-dire l'impact sur les tiers de l'entreprise qui ne sont ni clients ni, ni, euh, ni salariés, eh bien, c'est les bruits de ces machines sur l'environnement, puisque c'était un hypermarché, enfin un gros supermarché de centre-ville qui, euh, ben, qui faisait bondir les voisins, quoi, parce que c'était ça qu'ils euh, qu subissaient dans la proximité avec l'entreprise. Donc, les tiers aussi, oui, ont bénéficié de ça, pourquoi Parce que derrière, on a pu réduire la fabrication de glace de euh, presque 80%. Donc vous voyez, Mais, cette alors, méthode, mais, mais cette... Vincent, alors, la, la, avec cette méthode, est-ce que le supermarché a adopté le, la, la proposition Non, et oui. <rire> non, sur le coup. C'est-à-dire, sur le coup, ils ont été hyper impressionnés, en fait, de voir que… Mmh. Vous voyez, je leur avais donné cet exemple, je leur ai dit, vous savez quoi, dès qu'on modifie le travail, d'où que ça vienne euh, C'est comme quand on monte sur un bateau gonflable, quoi. C'est-à-dire que tout bouge même si on met le pied juste à un endroit. Eh ben, le travail, quand on le voit globalement, systémiquement, c'est pareil. Vous modifiez le travail quelque part, tout va plus ou moins bouger. Voilà. Certains parties plus que d'autres, mais tout bouge. C'est impossible conceptuellement qu'un changement dans, dans l'organisation ou même les outils de travail n'ait pas d'impact sur au moins des autres constituants, un composant euh, de la situation de travail quand on la voit globalement. Et donc, ils m'ont dit non dans un premier temps, même s'ils étaient impressionnés, hein, franchement, du constat. Je pense qu'ils ont dit non parce que c'est nous qui avions fait les calculs à leur place, François, et qu'on arrivait en grand docteur qui savait mieux qu'eux. Mais par contre, ils ont dit oui, pourquoi Pourquoi oui Parce que après notre désillusion, putain, on pensait mais ça c'est dans la méthode aussi qu'on n'était pas bon, puis dans le rôle de censeur qu'on pouvait être et ils avaient, je pense, très très peur que de nous émane une demande urgente et pressante de mettre ça partout, urbi et torbi dans tous les super et hypermarchés de France. Mais euh, ils ont dit oui, pourquoi Parce que j'ai vu naître et j'ai vu, et dans mon bouquin, j'en mets même la, la preuve, euh, certains super et hypermarchés qui s'y sont mis. Et ça, c'est top. quoi. Donc voilà, c'est ça Les cette méthode. Ça Les bonnes pratiques, ça se partage. Ouais. Et vous voyez, je finis par cet exemple-là. Un directeur général d'une très grosse boîte, voyant cette méthode, m'a dit, « Mais moi, j'en ai besoin pour tout. » Et j'ai adoré ça. Il a mis en place cette règle dans son entreprise. Il a dit à son codire, je ne veux plus qu'on me propose une organisation du travail d'où que vienne votre proposition. Toi, la productivité, si tu es le responsable, prod. Toi, la qualité, si tu es le responsable, qualité, etc. Je ne veux plus qu'on me soumette une proposition à partir d'un certain montant ou d'un certain niveau d'impact sur l'organisation du travail sans que tous les champs de responsabilité soient éclairés dans cette perspective là sur un tableau Excel qu'on peut même remplir à la main, enfin je fais exprès pour dire c'est pas du hein, pas de la, on construit pas une fusée quoi. Et ça en termes de culture, j'ai trouvé ça géant, ça veut dire qu'il demande à chacun de sortir de son silo pour comprendre que sa modification va avoir un impact global sur le champ des responsabilités de l'entreprise. Donc voilà, c'est ça cette méthode, François, avec les C'est pour ça que l'ayant conceptualisé, l'ayant éprouvé, etc., il oui, faut la garder simple, mais ça permet euh, d'être diffusé maintenant au plus grand nombre pour qu'elle puisse, si c'était le cas, euh, faire école. Voilà. Et ben merci en tout cas, Vincent, parce que alors pour nos auditeurs, ben c'est cadeau. Hein, <rire> parce que euh, voilà, c'est quand même une méthode. Euh, importante, importante à connaître. Alors euh, tout de suite euh, dans les questions, dans les questions, on avait une, une question de Pascal, de Pascal. Mais alors par contre, j'ai pu, je ne vois pas la question, je ne vois pas la question, je ne vois pas la question. Que... De mémoire sur le sur le Et... club, la question, c'était euh, Est-ce que la démarche existe, <rire> si je la résume comme ça Est-ce que la démarche oui, qu'on propose voilà, des salariés ouais. d'approche globale, etc., de mémoire, hein, Pascal, c'était ça votre question, si je ne me trompe pas Alors, la réponse est oui. Ben, oui, parce que si la démarche n'existait pas, euh, moi, ben, je n'aurais pas… Euh, voilà, alors, avez-vous des, avez des témoignages des exemples d'entreprises où la démarche voilà, a été mise en place Merci. Alors pour, pour le dire comme ça, on a, aussi, on a même euh, autour de la table, on va dire ça comme ça, ou de l'écran, des personnes. Euh, J'ai reconnu deux, trois personnes, dont, dont, dont Sophie en particulier, euh, qui ont mis en place euh, des marches chez certains de leurs établissements avec succès. Donc oui, il y a des témoignages, il même l'INRS qui, qui s'est fait le relais, comme on le disait ensemble, des entreprises où ça s'est lancé. Donc oui, euh, donc ça existe évidemment. Euh, c'est difficile, comme on l'a dit ensemble, mais c'est top. C'est difficile, mais c'est top ça demande un engagement du chef d'entreprise, ça demande un engagement de toutes les parties prenantes, dont les partenaires sociaux. Il faut de la méthode, mais oui, des témoignages, il y en a. Alors, je ne vais pas me permettre moi de citer des entreprises ici parce que parfois elles subissent un mauvais revers de tout ça parce que par exemple, on dit elles ont fait ça et puis les gens viennent, et disent bah c'est pas vrai, j'ai vu un tel qui m'a dit que c'était nul, un tel qui m'a dit que ça marchait pas et puis tout ceci, ça fait un bad buzz parce qu'on voit souvent la partie du, du spec qu'on veut voir, mais oui, il y en a. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui se battent pour la faire vivre, quoi. Et encore récemment, vous voyez, j'étais dans un groupement de, euh, il y a huit euh, PME qui se sont regroupés tout ensemble pour mener cette démarche. C'est fabuleux de voir ça. Et autour du comité de pilotage, c'est les dirigeants avec les fonctionnels et avec euh, la représentation des salariés dans tous les établissements qui sont concernés. Donc, oui, ça existe. Il faut savoir comment faire, il ne suffit pas de demander à ce qu'il y ait de l'écoute et que ça participe à, à, à l'amélioration voilà, à, à continue du travail de façon globale et de la santé de façon globale, il ne suffit pas de le demander pour l'avoir. Mais oui, ça existe, ça a été mis en place, ça a été promu, si vous regardez, hein, Pascal, il y a deux, trois articles qui sont sortis dessus. Et, euh, et voilà <rire> Alors, une question intéressante euh, de Nathalie. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais euh, je, je, je note celle-ci à la par contre, tac, il faudrait qu'on qu puisse la repasser de l'autre la côté. voilà. Voilà. Alors, combien de temps faut-il compter pour se dire que la démarche fonctionne, afin de préparer le terrain En non, fait, il y, a, une il, y a, il y a trois temps, Nathalie. Et je vous resalue aussi euh, dans votre fidélité à nos échanges. En fait, il y a trois temps, Nathalie. Depuis le début, Nathalie, si je me rappelle bien, nos premiers colissimos sur les premiers exemplaires du bouquin. Donc, il y a trois temps, Nathalie. Premièrement, c'est le temps de conviction. Et Celui-ci, on ne le maîtrise pas. Le temps pour éclairer complètement le chef d'entreprise et qu'il y aille. Il peut être euh, très variable selon les personnes, selon les entreprises. C'est le premier temps. Celui-ci, il échappe à toute projection. Par contre, il est très important, comme on le disait ensemble, qu'il soit éclairé, ce chef d'entreprise, dans son toit, dans son, dans son engagement, dans la portée de son engagement. Donc, premier temps. Il y a un deuxième temps, c'est le temps d'expérimentation de la méthode, de la démarche, pour le dire comme ça. Pour le dire comme ça, Nathalie, d'expérimentation, c'est-à-dire le moment où on installe le premier comité de pilotage pluridisciplinaire pour dire on va y aller, et on va se former, et on va se donner les moyens, et on va s'évaluer. Pour écouter tous les salariés, j'insiste, manager inclus, à tous les niveaux. Recenser tous les problèmes techniques, organisationnels, relationnels et conjoncturels qui peuvent sortir. Évaluer tout ceci les uns par rapport aux autres dans chaque unité de travail à la main du manager concerné et chercher ensemble des réponses en fonction de la priorisation des risques de chaque unité de travail qui donnera, hein, comme on l'a dit dans les webinaires d'avant, euh, la marche à suivre euh, des réponses à apporter et que cette réponse soit cherchée collectivement, pas le manager qui s'empare des problèmes et qui fournit des solutions collectivement dans chaque équipe. Eh bien, ce temps d'installation, hein, de cette première expérimentation de la démarche qui va se co-construire complètement avec l'entreprise, ce n'est surtout pas du clé en main. Ce qui est clé en main, c'est des éléments de méthode. Mais l'entreprise, sur sa culture, ses métiers, ses risques, co-construit complètement la démarche. Ça, Nathalie, de mémoire, enfin, de, pas de mémoire, mais d'expérience, de, de, il faut compter dix mois, pas plus de dix mois en tout cas, sinon c'est trop long. Et ensuite, le temps d'apparition des résultats, eh bien, en fait, Nathalie, c'est pareil, ce temps d'apparition, il est très rapide si la démarche tient ses engagements dès le début. Qu'est-ce que je veux dire par là Pendant ces dix mois d'expérimentation, on a des, des, des tangibles qui commencent à évoluer, dont l'absentéisme, pour des entreprises hein, qui en ont euh, beaucoup. Quoi. Donc ça, c'est un... Oui, et en fait, on l'explique par le fait que c'est comme un début de réponse à une participation des salariés concrète, effective, pour prendre un mot très important, à l'amélioration globale de leur santé au travail réelle. Donc, vous voyez, c'est comme une marque d'adhésion, en fait. Donc, on a eu très souvent, dans les dix mois, des indicateurs... Euh, d'absentéisme, pas d'accidentologie encore, pourquoi Parce qu'au bout des 10 mois, on sort avec un plan d'action qu'il faut mettre en œuvre, donc voilà, on ne construit pas non plus euh, tout ça euh, en claquant des doigts. Quoi. Et ensuite, euh, troisième temps d'obtention des résultats qui sont plus ancrés dans le temps, il dépend complètement de l'investissement du dirigeant à ne pas lâcher sa démarche et ne pas se dire « je l'ai installé, passons à autre chose et next ». Donc par exemple, on a eu des entreprises qui, au bout de 16 mois, 18 mois, ont vu leur sinistralité qui commençaient à descendre, ont vu leurs risques psychosociaux, si je prends tous les indicateurs de santé au travail qui ont descendu par l'évaluation qui a pu en être faite, par exemple hein, par la médecine du travail, je me rappelle un sondage Everest qui avait été fait, on a aussi des baromètres sociaux d'engagement qui, euh, qui ont pu être favorablement améliorés euh, entre l'avant et l'après cette démarche. Quoi. Donc voilà ces trois temps. Et pour finir, souvent les dirigeants qui me disent quel retour sur investissement, ma parade, mais vous voyez, ce n'est pas juste une parade, je leur dis en fait, c'est très simple, c'est le retour sur votre investissement à vous qui fera la différence. Moi, je ne vais pas pouvoir vous dire que vous aurez un ROI dans trois ans, puisque je ne connais pas l'investissement qui sera le vôtre. Par contre, plus il sera présent dans les actes, fidèle à la promesse que vous aurez faite au début, éclairée qu'elle était, plus vous l'aurez. Et puis de toute manière, comme on a vu, c'est quand même un levier de performance. Donc, de toute manière. Le... Ah ouais, et puis c'est complètement avéré, François. Euh, pareil, il y a eu un article des Échos qui est sorti. C'était sur une démarche, qui est, je peux en parler publiquement, qui avait été engagée sur la station de serre chevalier Vous voyez, où ils avaient eu des résultats en termes de performance au bout de deux ans, qui étaient considérables. Quoi. Et c'était des résultats sonnants et trébuchants également, même si ce n'était pas que. Alors, Vincent, euh, mais. J'aurais tendance, pour rejoindre euh, la, la question euh, de Nathalie, de, d'en de reposer une autre. Mais euh, finalement, avec tout ce qu'on a appris sur nos huit nos, nos, nos webinaires ensemble, euh, finalement, demain, je fais quoi pour démarrer <rire> Ok, bonne question, François. <rire> très J'appelle le cabinet master en disant « Au secours, euh, help !» Euh, J'appelle Vincent ou je fais quoi? Alors là, François, je vais être super cash. Mmh. Allons-y, j'aime. J'aime les gens cash. Si toutes les entreprises du monde et de France ont besoin d'un consultant chaque fois qu'elles veulent changer le travail, on est mal barré, quoi. Et j'y crois pas deux secondes. Donc là, je ne suis pas en train de faire, et je le dis vraiment, François, de façon hyper transparente, hein, je ne suis pas du tout en train de faire une espèce de prosélytisme, c'est masters, sinon rien, c'est totalement faux. C'est totalement faux et ce n'est même pas mon projet. Hein, je n'ai pas 200 personnes aujourd'hui salariées en France qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir plus de boulot euh, à travers ces webinaires. Ce n'est pas mon projet, ce n'est pas la mission que, que, que, que je me suis lancée. Je n'aurais pas écrit un bouquin qui serait donné à tout le monde, qui donne nos, livrets, nos, nos, nos, nos recettes de cuisine pour ça. C'est que je crois très, très fortement que... Tout invite l'entreprise, si elle décide d'y aller, à y parvenir. Sans, la, sans, sans besoin d'un consultant, au moins dans un premier temps. Au moins dans un premier temps. Et je vais le dire comme ça, François. Euh, Est-ce que l'entreprise a besoin d'un consultant pour décider d'arrêter de ne regarder que ses accidents du travail Point 1. Est-ce que l'entreprise a besoin d'un consultant pour arrêter de ne faire des arts des causes qui s'arrêtent directement aux causes euh, comportementales du salarié, telles qu'elles sont enseignées dans une façon complètement délirante, parce qu'elles ne remontent jamais à l'organisation qui crée le comportement, euh, en, en comptant le nombre de situations, d'accidents de, qui seraient euh, liés euh, uniquement, sans en chercher des causes profondes, à des salariés qui, par nature, tout seuls, se précipitent tout le temps, ne font attention à rien, hein, ont des comportements qui évitent les consignes de sécurité, etc. etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, François, mais il est voilà. L'entreprise n'a besoin d'aucun consultant pour décider d'arrêter, de s'arrêter à l'hyper individualisation du risque pour aller remonter en amont, en amont sur les causes profondes euh, qui vont déterminer le comportement des salariés pris souvent dans des injonctions paradoxales de productivité et de santé. Est-ce que l'entreprise a besoin d'un consultant pour arrêter ça? J'y crois pas deux secondes. Est-ce que l'entreprise a besoin donc d'un consultant pour arrêter de classer les accidents par famille, euh, par cause principale, pardon? Ce qui est une atteinte en règle une attaque en règle au principe même de la pluricausalité des accidents. Elle a besoin d'un consultant pour ça, pour se créer un tableau de bord qui aborde la santé au travail sous tous ses angles. Elle a besoin d'un consultant pour ça, pour générer, intéresser son management à l'écoute, y compris de ses managers, de tout ce qu'ils vivent dans leur travail sous tous les angles. Les angles techniques, ce qui déconne, hein, comme on l'a vu ensemble, ce qui déconne dans les outils de travail, dans les locaux de travail, dans les produits, ce qui déconne dans notre organisation du travail, ce qui déconne dans nos relations, ce qu'on sait qui ne va pas et qui n'est pas régulé, ce qui déconne dans les projets où on, cons où on consulte les salariés non-stop sur ce qu'ils veulent pour demain sans jamais leur donner des réponses. Elle a besoin d'un consultant pour ça, si mais si c'est ça, c'est grave. J'y crois pas deux secondes, François. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si demain, je reprends votre expression, François, j'ai compris cette approche globale de la santé, cette approche globale des situations de travail, cette approche globale, comme on l'a vu tout de suite, de la performance, de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Eh bien, faisons-le. Et faisons-le seul, faisons-le entre nous. Enfin, voilà, si on, a, si on a ce discours éclairé, mais on n'a besoin d'aucun consultant pour générer cette transition-là, quoi. Et après, si on veut aller dans les coins, fouiller, obtenir plus, allons chercher voilà, des ressources. Et il y a de très loin, pas que le cabinet master, allons chercher très loin dans les ressources disponibles des consultants qui pourront aider à la démarche. Mais le nombre d'entreprises qui font reposer toute leur démarche de changement sur des consultants et qui ne mènent à rien de bien, c'est juste fou. Quoi. Donc voilà, François, ma réponse est extrêmement claire. Vous voyez, euh, moi, je rêve en fait d'une mobilisation des entreprises sur la base de cet éclairage-là. Par elle-même. Franchement, si elle ne se mobilise pas déjà par elle-même, pour moi, ça réduit d'autant les chances qu'un changement durable, profond, global, s'installe et reste à la sortie du consultant. Belle réponse très directe. <rire> J'aime cette réponse directe. Alors, la question, par contre, je l'ai publiée, je ne la vois pas. Euh, je ne la vois pas. Pourquoi je ne la vois pas apparaître alors, hop qu'elle devrait arriver alors alors euh, oui l'entreprise n'a-t-elle pas besoin euh, d'un électrochoc qu'un tiers peut lancer euh, d'un ouais, tiers pour lancer, lancer cette démarche, démarche. Oui. en fait Nathalie euh... Certaines ont peut-être besoin, moi souvent, je suis tellement attristé, Nathalie, de jouer le rôle du porte-parole des voix internes. Quoi. Combien j'ai de préventeurs qui me disent, purée, voilà le chef d'entreprise qui a décidé de s'engager là-dedans. Ça fait des années que je lui dis que moi, de l'intérieur, préventeur que je suis, il faut le faire. Et euh, c'était juste, euh, oui, eh bien, on verra. Quoi. Donc, c'est vraiment hein, euh, parfois euh, super frustrant pour les préventeurs en interne que de se dire, il faut, tant que ce n'est pas un extérieur qui le dit, ça ne vaut rien. Quoi. Donc, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'un électrochoc d'un tiers euh, peut-être sur l'angle, en fait. C'est pour ça qu'on lance ces webinaires, c'est pour ça qu'on lance aussi, euh, on en parlera hein, dans les perspectives du bouquin, c'est pour ça qu'on lance ben, toutes ces conférences, euh, toutes ces, euh, voilà, cette dynamique qu'on qu engage, quoi, que moi, en tout cas, moi, j'ai décidé d'engager cette année et puis euh, peut-être pour les années à venir, quoi, sur autre chose que euh, le souci de mes seuls clients. Quoi. Donc, c est, c est, c est rendre public, en fin de compte, cette approche, euh, ça, ça peut être peut-être nécessaire à certaines entreprises, mais on va le dire ça comme ça. Je pense qu'il faut déjà essayer par tous les moyens, de le faire sans ça. Alors, la démarche, euh, je vais prendre la suivante, euh, par contre, la démarche, peut-elle s'appliquer en préventif et non en curatif Oui, Nicolas, je... à fond, elle peut s'appliquer des, des, des deux côtés, en fin de compte, on va dire ça comme ça, quelle que soit l'initiative de l'entreprise Là, ben, j'ai une entreprise qui a connu un gros problème là. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit, voilà, c'est l'accident de trop elle nous a sollicité pour ça. Bon, donc, on est... Mais si, si vous voulez, euh, le curatif, c'est toujours le ferment du préventif quoi. Hein, c'est souvent après un accident qu'on prend les mesures de prévention pour pas que ça reprenne quoi. Donc, on n'est pas sur une linéarité comme ça avec tout ce qui se fait après un, un, une atteinte à la santé est condamné à n'être que curatif quoi. Donc, oui, euh, ça dépend tout à fait de la situation de l'entreprise. Si c'est après un choc quel qu'il soit, et décide d'y aller, bah, ça fait un élément de motivation bien éclairé, bien outillé, bien construit, euh, bien euh, collégial, euh, pluridisciplinaire. Ça va marcher si on est sur des bases, comme on l'a dit ensemble, qui reposent sur ces fondements-là et pas des bases d'empilement, euh, bon, je ne vais pas refaire nos, nos webinaires oui. avant. Et si c'est du préventif, parce qu'on en a un plein aujourd'hui des dirigeants qui justement ne veulent pas attendre, moi j'en ai un aujourd'hui oui, qui s'est lancé là-dedans, euh, en tout cas qui m'a appelé pour me dire ça, qui dit « moi, je n'ai pas envie d'avoir ça. Et puis je ne me vois pas dirigeant comme j'ai vu d'autres dirigeants attendre le problème pour trouver les solutions. » Eh bien, euh, euh, qui veulent donner à leur management une autre dimension, voilà, une, une autre valeur, eh bien go quoi. Si c'est ça qui nourrit la motivation de l'employeur, ça marche tout aussi bien. Alors, Alors Christine, l'environnement du travail a tendance à couper la communication entre les salariés, entre les salariés et leurs clients, etc., du fait de la robotisation, de la digitalisation, etc., comment pallier cette réduction des interactions qui affecte la qualité du travail et la qualité de vie au travail Merci beaucoup, Christine, pour cette question. Euh, en fait, c'est... Euh de la même façon que l'on a euh, d'agir sur n'importe quel risque. Quoi. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai. On en a parlé, nous, en plus, euh, au sein du, enfin, de, de, dans mon entreprise, on a euh, lancé des démarches, par exemple, de prévention euh, des excès de la communication numérique hein, entre les personnes sur leur santé euh, et les conséquences que ça peut avoir. Donc, en gérant ça comme un risque, voilà. comment pallier cette réduction des interactions en présentant à l'employeur l'impact de la réduction de ces interactions sur la santé des salariés et donc sur la performance de l'entreprise. Je veux dire, on a de plus en plus de personnes qui sont affectées dans leur santé par ce que vous décrivez là. Et on a plus en plus d'entreprises qui sont affectées dans leur performance, par ce que vous décrivez là, Christine. Quoi. Donc en fait, en présentant ça comme un risque à part entière et non pas un espèce de sujet dont il serait bon de se saisir parce que plus tard, ça nous posera des problèmes. il le pose. Déjà, ouvertement. Donc voilà pourquoi euh, il faut présenter, en fin de compte, toute euh, voilà, cette série de, de, de, de, de risques, comme des risques à part entière sur la santé des salariés, qui vont toucher forcément, par nature, par construction, à la performance de l'entreprise. Je vais vous dire, hein, des entreprises qui sont aujourd'hui dans cet état-là, si je reprends ça et que je tire tout euh, au pire, euh, ben, vont avoir du mal à garder leurs salariés, et plus encore, à en attirer. Quoi. Donc quelque part, c'est toujours la même histoire. Agir ou subir. Mais pour ça, il faut être bon, si vous voulez, dans la présentation de cet état de situation comme un risque à part entière, issu euh, des situations de travail. Et il n'y a aucune fatalité pour que ça demeure comme ça. Il n'y a aucun hasard, c'est une phrase qu'on a souvent employée ensemble, quoi. il n'y a aucun hasard à ça, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est surtout, euh, il n'y a aucune fatalité à ce que ça demeure comme ça. Aucune. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Euh, Peut-être une séance sous, sous forme de sensibilisation d'un codire. Oui, c'était la... la... Oui, très, très bien, Véronique. Ben, ça, je pense que toute personne qui a lu le bouquin, qui s'en est emparé, est capable d'en prendre, vous voyez, les éléments clés, puis questionne Codir, oui. Par exemple, dans, des, dans une grande boîte, euh, euh, j'ai un préventeur qui souhaite interpeller son codire sur un point. Sur les trois dernières années, il y a eu trois burn out et il n'y a eu aucun, euh, aucune analyse euh, des causes de ce burn-out. Pourquoi À partir de là, tirer la ficelle en disant bah, parce que c'est parce qu'on ne regarde pas l'intégralité des champs de la santé au travail. Pourquoi Est-ce qu'on veut continuer à être comme ça, etc. etc. Donc, oui. Je suis tout à fait d'accord. Une conférence, une sensibilisation, ça peut être super le cas. Euh, pareil, euh, c'était la semaine dernière. Euh, euh, J'ai un service de santé au travail qui va réunir ses euh, 200 adhérents, qui m'a demandé d'intervenir. Mais si ce n'est pas moi, c'est un autre. Enfin, je veux dire, j'insiste à fond là-dessus. Euh, une fois qu'on qu partage ces références-là, ben on peut les porter. Quoi. Alors, comment on a directement de, de, de questions. Moi, j'avais envie de qu'on prenne quand même quelques minutes pour Vincent que vous, vous nous parliez quand même de, de l'après. <rire> Parce que il y a quand même... Y a, vous avez lancé une pétition. Mm -hmm. N'est-ce pas Alors, je ne sais pas si on va retrouver... Je pense qu'on a un petit, un petit lien là que Gavin va nous mettre vers une pétition. Alors, pourquoi une pétition Pourquoi faire C'est quoi la suite C'est quoi votre projet, Vincent Alors, la suite, euh, je vais donner... Cinq directions plus une, si ça vous va, François. En fait, il nous faut, si on veut engager ce changement, il nous faut agir sur plusieurs niveaux. Euh, premièrement, je pense qu'il nous faut un étendard. Vous voyez il nous faut un drapeau. Il nous faut une bannière à laquelle on puisse se rallier. Dès, ça ne va pas vous étonner. Délibérément, euh, cette réflexion m'est venue comme ça. J'ai dit, mais en fait, l'écoute des salariés, n'est absolument jamais indiqué comme étant une étape indispensable, comme on l'a vu ensemble, hein, François. Conceptuellement, oui, ce n'est pas un supplément d'âme. C'est tellement là-dessus que j'insiste. Une étape indispensable, si on veut atteindre un niveau de santé au travail tel qu'on doit l'atteindre, pour rappeler l'obligation faite au chef d'entreprise, à l'employeur. Donc, j'ai décidé… Si et si j'ai bonne mémoire, que l'OMS avait déjà défini comme ça en 1948. En 1948. 40... 46, pardon. <rire> donc, j'ai proposé et j'ai fait une pétition parce que ça m'a tellement plu les échanges que j'ai pu avoir. J'ai lancé une pétition pour faire de l'écoute des salariés le premier nouveau principe général de prévention. Le dixième. Oh. Voilà, donc le dixième est en première ligne. Voilà. C'est des... une pétition. Pourquoi Pour que ça rentre dans la loi, François. Alors, les chances d'y arriver... Sont aussi grandes, on va dire ça comme ça, que le nombre de personnes qui y croiront, qui abonderont dans cette pétition que j'espérerai un jour présenter, eh ben ouais, à la DGT présenter, je sais pas, à des, à des, à des parlementaires, pardon, pour aller porter, euh, oui, tout ce qu'il y a et tout ce qui, euh, tout ce qui est à l'intérieur de cette, de cette dimension managériale là, l'écoute voilà, des salariés. Donc ça. Premier, euh, premier axe, c'est euh, évidemment pas ça qui va changer la donne immédiatement, c'est pas ce qui va faire que l'écoute va se diffuser ourbi et torbi. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, ça va générer le débat. Pourquoi faut-il l'inscrire comme un principe général de prévention à part entière Ça génère un débat magnifique, entre guillemets. Hein. Et pourquoi souvent me dit, il est sous-entendu Ben si, il est sous-entendu, tellement sous-entendu qu'on ne l'entend pas et qu'il n'est pas fait, et qu'on évalue les risques sans écouter personne, et qu'on évite les risques sans écouter personne, etc. etc. Et qu'on adapte parfois même le travail à l'homme sans l'écouter. Bon. Donc, voilà, en faire un principe incontournable. Voilà. Parce qu'il est pris en référence aujourd'hui par plein de gens. Les administrations, les consultants, les employeurs, les partenaires sociaux. Et donc, voilà, leur monter à ce niveau-là. Ce serait top. Voilà. Nécessaire et pas suffisant, mais ce serait quand même top. Quoi. Donc, voilà, première direction, ce serait ça. Deuxième direction, j'aimerais qu'on puisse imposer l'idée de nouveaux indicateurs de santé au travail tels qu'on a parlé dans nos premiers webinaires, François. Donc, plus parler de taux de fréquence AT, plus que de ça, mais en parler après avoir parlé du global et non pas du particulier. C'est le taux de fréquence des atteintes à la santé, nos taux de gravité des atteintes à la santé et tous les autres taux que j'ai proposés exposés dans le webinaire et dans le livre. Donc, parler santé au travail et globalement pour tous les travailleurs et pas que le régime général. Troisièmement, euh, je propose d'harmoniser ces concepts pour qu'on arrête de télescoper. Alors, on a des gens qui définissent des choses, d'autres institutions qui disent bah :« Ben non, c'est pas bien défini. » Arrêtez ce télescopage, ce folklore là de du télescopage des concepts pour s'harmoniser et enseigner la santé au travail dans cette vision globale. Donc, c'est mon troisième, si vous voulez, champ. C'est l'enjeu n'est pas seulement de savoir jusqu'où la santé et sécurité au travail est enseignée, à quel niveau d'études, oui, mais comment, sur quel fondement. Avec quel point de repère culturel commun, avec ces approches partagées dont on a parlé tout le long. Donc, agir sur l'enseignement, si c'était possible, hein, en créant un référentiel interinstitutionnel qui acte, qui acte ça, qui acte que les définitions seront celles-là et pas des autres. Quoi. Et qui, derrière, les enseignerait, quelles que soient les personnes, avec cette vision-là de sortir de la santé au travail, de la seule vision de la santé au travail. Quatrième enjeu, euh, enfin, quatrième perspective. Mettre dans tout ce qui est reconnaissance, à quelque titre que ce soit, d'un niveau de responsabilité sociale, mettre des critères de santé, qualité de vie au travail, dignes de ce nom est incontournable Je ne vais pas aller plus loin, François, mais aujourd'hui, c'est la bataille qui concerne l'écologie, et tant mieux, parce qu'il faut qu'elle soit euh, au niveau. quoi C'est elle qui est rentrée en force, euh, et tant mieux, hein, dans la responsabilité sociétale, mais ça ne peut pas être au détriment de la santé, de la qualité de vie au travail des salariés. Or, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Et vous pourrez être reconnu socialement responsable si vous avez mis des ruches partout dans un champ, même s'il n'y a pas d'abeilles dedans. Par contre, euh, tout autant vous le pourrez, même si vous avez chez vous des cas de burn-out avérés, répétitifs, chroniques et qui ne sont pas gérés. Quoi. Ce n'est pas possible. Donc, approchez globalement, comme on l'a vu dans PQST d'ailleurs, hein. dans mmh. tous ces référentiels, euh, quelle que soit leur expression, des rapports extra-financiers ou des labels ou des évaluations ou même des cotations sur les marchés, avoir, vous voyez, un, un, un, un, une composante avérée digne de ce nom pas réduite aux seuls accidents du travail, je fais exprès de le redire encore, quoi, qui pose un niveau de santé, qualité de vie au travail euh, reconnu. Ce qui m'amène à la cinquième euh, perspective, créer, établir, expérimenter et partager un nouveau référentiel de santé, de qualité de vie au travail. Et je rêve d'avoir des employeurs qui disent chiche et on le construit ensemble. Donc moi, j'en ai déjà construit le ferment voyez, de, sur la base de tout ce qu'on a vu ensemble. et euh, pour pouvoir le proposer, quelle que soit le, la source par des salariés, par des représentants du personnel, par des employeurs en tant que tels, je me suis lancé, c'est ça la sixième François, le, voilà, le défi, mais on verra si ça marche, hein, de, de me mettre à disposition pour lancer comme un tour de France de la santé et qualité de vie au travail. Ou euh, si on a un collectif de personnes qui disent, eh bien, on veut vous voir là-dessus parce qu'on est prêt à vouloir s'engager, pour non pas seulement encore écouter euh, ce qu'il faut faire, mais pour le faire. Comme on le dit François, notre, la santé au travail, c'est le paradis des diagnostics et le cimetière des plans d'action. Donc là, aujourd'hui, il est temps de se reprendre et puis de se dire, maintenant qu'on sait quoi faire, faisons-le. C'est difficile, c'est sûr, c'est ambitieux, c'est certain, mais c'est beau. Et je ne pouvais pas faire un meilleur mot de la fin il est 13h03 alors c'est dommage parce que j'aurais tendance à dire pour, pour le dernier j'aurais pu faire santé mais on va voir que ma tasse alors ça va prendre... <rire> bon Vincent un grand, merci, un grand merci je pense que merci à tous pour avoir, pour avoir suivi euh, cette euh, ces ensembles webinaires bon, euh, bon je vous cacherai pas que j'ai quand même un, un, un peu quand même hésité il, il va falloir qu'on fasse encore des choses quand même avec Vincent parce qu'on peut pas s'arrêter comme ça maintenant il faut qu'on voit de, de quelle manière euh, je crois qu'on avait quand même prévu vite fait un petit euh, un petit sondage justement pour savoir si voilà euh, votre votre niveau de satisfaction parce que finalement euh, les prochains auront lieu parce que vous, vous aurez été satisfait de ce qu'on aura déjà fait. Sans ça, il n'y aura quand même pas beaucoup d'intérêt, beaucoup quand même. Alors, j'ai vu avec Emmanuel, entre deux, a, a, a remis un certain nombre d'annotations. Euh, bah Gladys, merci à vous. Hein, mais, mais, alors. D'autres échanges seront-ils possibles via le club d'InfoRisk Bien entendu, Pascal. Donc, euh, bah vous me donnez le, le voilà la, la liaison tout à fait, euh, tout à fait à propos. Donc, de toute manière, si vous avez, si vous souhaitez continuer ces, ces discussions, nous avons ouvert maintenant donc le club qui est le réseau social d'InfoRisk. Alors, vous n'avez pas encore de lien directement sur le site. Moi, ce que je vous propose, c'est directement de nous envoyer, de, de, de nous mettre le le club. Dans, en commentaire, et on va vous envoyer un lien pour euh, que vous puissiez euh, vous inscrire, voilà, vous euh, notez juste le club, et nous, on, on, on sera euh, vous retrouver pour vous envoyer le, les éléments. Alors, on termine le vote, alors, par contre, là-dessus, alors, par contre, c'est, voilà, qu'on arrive à voir un peu l'ensemble, Arrêtez les résultats, tac, et partager les résultats, donc je ne sais pas si vous les voyez, moi, je ne les vois pas, donc ce qui est un peu embêtant. Satisfaisant, si, c'est bon. Alors, alors déjà, c'est quand même pas mal, Vincent, parce que dans les satisfaits, il y a quand même 18% de satisfaits, mais il y a 53% de très satisfaits. Donc, il va falloir qu'on refasse, euh, qu'on qu continue... Donc euh, nous allons continuer. J'espère qu'on pourra amener voilà, notre aussi notre notre pierre un petit peu dans ce à l'édifice de, de ce projet qui est voilà où on était quand même absolument content de et honoré de, de participer voilà, le, à le promouvoir. Donc, encore merci Vincent et surtout merci beaucoup. à très bientôt, euh, bientôt à tous. Et puis, n'oubliez pas, hein, de toute manière, vous avez le site inforisque.fr, vous suivez, vous pourrez suivre toute, euh, toute la partie actualité puisque vous avez en même temps notre, notre news hebdomadaire. Donc, euh, voilà, pour, euh, pour suivre tout ça, on a de quoi faire, on a quelques réseaux en plus, euh, n'hésitez pas c'est dur de se dire <rire> Donc, bon appétit à tous une, une belle journée une belle semaine à tout le monde et puis voilà, prenez bien soin de vous Vincent, on se dit à très bientôt et puis on va se mettre notre petit, notre petit générique quand même pour... Euh, pour allez merci beaucoup à vous toutes et tous c'était top de partager ça avec vous. was kind <laughs> <laughs> <laughs> On a adoré ce livre, on a adoré tout ça. À bientôt. À bientôt, merci.